Je suis que on va ça dit que ça dit que on va pas ça dit que ça ça dit que pas ça dit que ça Il y a Saint, il y a Georges et Stéphanie. Ah bon. Donc on a pris des engagements pour vous par rapport à la préfecture. On n'avait pas trop le choix par rapport à l'état d'urgence sanitaire. L'itinéraire n'est pas celui que nous avions initialement choisi avec notre groupe. Nous irons donc d'ici jusqu'au repoint de Paris et nous reviendrons. Mais on a prévu quelques petits arrêts et quelques petites... Euh... Attractions pendant le trajet, de, euh, de s'occuper. Je vous rappelle que nous sommes sous état d'urgence sanitaire, que là encore la préfecture nous demande de tenir certaines mesures de protection par rapport à l'épidémie. Il nous est donc demandé de porter un masque, d'être par groupe d'assises et de rester à des distances raisonnables les uns des autres. Voilà, en vous remerciant de penser. On a de faire cette itinérance et il s'avère que la LDH, la Grimette et de nombreuses organisations ont appelé à une manifestation par rapport à la liberté d'information et à être informés, ce qui correspondait aussi aux revendications qu'on faisait pour cette manifestation. Donc on a fait une globalité itinérance mémoriale et on va faire différents arrêts en hommage à différentes sortes de libertés qui sont de plus en plus contrariées en France. Au point que même la cour européenne sont... <rire> Hop là Patrick. là va en cours, fermé à cause du virus et donc symboliquement il y a des petites croix qui ont été posées je crois et puis euh, un petit texte sur le sur le logo pour euh, signifier que euh, on à la mémoire de ce lieu qui désormais est mort alors que c'est un lieu essentiel de nos libertés et de la démocratie. nous aujourd'hui, et dans plein d'autres en France, qui la voix de la démocratie... C'est mon Dieu. Je suis déjà un an, un an, je vais faire une demi-nuit. Thank yeah. you. C'est en social. Parce que les restaurants font partie de lien social et qu'actuellement, euh, bah, ils ont un peu des difficultés, mais c'était aussi l'objet de, de cette marche que de sortir. Oh, my God. Tu seras le déchet ou te vire en même Donc, les organisateurs voulaient vous remercier toutes ces touches. Important. En fait, c'est la, la journaliste de France Blo qui rappelait tout à l'heure tout à l'heure que ça fait des mois qu'il n'y avait pas eu de manifestation dans Auxerre. Hein Apparemment au moins six mois et que les précédentes étaient en dessous de 100 personnes. Donc ça doit renforcer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'être 130 aujourd'hui, non seulement symboliquement, c'est très important, il fallait être là, on peut être fiers, toutes et tous, d'être là. Mais en plus, en plus eh ben, on est relativement nombreux. Donc soyons contents, soyons fiers. Alors maintenant, il y a une première prise de parole par les journalistes qui vont nous parler sans doute de la loi de sécurité globale qui mène au... Notre liberté en danger. Syndicat national de journalistes, premier syndicat de journalistes en France. Actuellement, partout dans les manifestations en France, en nombre. On est vingt debout avec l'ensemble de nos confrères des syndicats de journalistes contre la loi qui est en préparation, qui a été, et l'article 24 adopté hier à l'Assemblée. Lequel article 24 interdit à nos confrères photographes, caméramans JRI, journalistes reporters d'images de diffuser des images des forces de l'ordre pendant les manifestations ou de les flouter. l'invitation on ne peut plus maladroite de Darmanin euh, indiquant aux journalistes de s'en référer aux préfectures, de se signaler aux préfectures avant de couvrir les manifestations donc on les voit contre ça, il y a une loi qui est la loi de 1881, qui garantit la liberté d'imprimer et circulation des idées. C'est aussi une loi fondatrice de la Déclaration des droits de l'homme. Le projet, le projet de loi qui est en cours a été critiqué fortement, avec beaucoup de réserves par l'ONU. On estime que la liberté d'informer c'est pas une affaire de journaliste et de presse, c'est aussi une affaire de citoyens. Non seulement c'est un droit, mais c'est un droit fondamental et nous, pour nous c'est un devoir et donc euh, on demande aux gens d'être mobilisés sur cette liberté d'informer voilà c'est ce que je voulais dire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et je voulais euh, faire un parallèle et rejoindre ce que vient de dire euh, notre collègue journaliste qui est d'ailleurs très important et je voulais juste euh, référer une citation de Thomas Jefferson. Si l'on me donnait à choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n'hésiterais pas un moment à choisir cette dernière formule. Et je pense que tout est dit dans cette phrase. Effectivement, on est en train depuis quelques années maintenant d'assister à une régression euh, continue de nos libertés. Je rappelle, il est inscrit dans notre devise quand même française liberté, égalité, fraternité. Et on voit comment cette devise elle est aujourd'hui bafouée au niveau des libertés qui sont sans cesse remises en question, qui sont réduites à peau de chagrin, puisque, comme vous le voyez, on nous met la muselière, que ce soit dans les services publics, les travailleurs, enfin tous ceux qui pensent différemment de la pensée dominante, le logiciel néolibéral puisque vous savez, maintenant, on use à tort et à travers les termes de complotistes, islamo-gauchistes, séparatistes, dès qu'on n'est pas d'accord avec le logiciel que nous dit le gouvernement. Je vais reparler de l'égalité, mais l'égalité, elle est bafouée également, puisque ce gouvernement a choisi son camp, celui des très riches, évidemment, qui ont amené M. Macron au pouvoir. Il leur rend l'appareil, comme, le, comme il sait le si bien le faire. Et la fraternité bah, La fraternité, je suis désolé de constater, mais que notre pays il est de plus en plus fracturé. On a une division profonde au niveau des classes, au niveau euh, de nos revendications peut-être, mais il est important, comme nous le dit si souvent, M. Macron, de faire un bloc commun, l'unité, etc. Mais dans les faits, c'est tout l'inverse qui se passe. Alors moi... J'en ai marre de cette hypocrisie, j'en ai marre des doubles discours et j'aimerais vraiment qu'on retrouve la France qui donnait envie au monde entier. Avant, moi je, je suis né en Allemagne, j'ai habité 10 ans en Allemagne, je suis arrivé en France, c'était le plus beau pays au monde, je me rappelle des Allemands, j'habitais en Angleterre, tous les pays euh, aimaient la France pour ses, pour ses libertés, pour euh, euh, son égalité, sa fraternité. Mais maintenant, il faut qu'on reprenne notre destin en main. c'est nous les citoyens qui faisons vivre notre pays, donc ne lâchons rien malgré euh, toutes les pressions, les divisions, tout ça, on est dans le vrai, et c'est ça le plus important, on a la conscience avec nous, voilà, merci d'être là aujourd'hui, merci à tous. On est dans cette manifestation, nous, quelques-uns, parce que pour, euh, pour nous, la sécurité qu'on veut nous imposer, c'est la, la sécurité de l'homme. Leur et nous nous voulons la sécurité de notre sécurité sociale et des services publics. Voilà, c'est ça qui fera la sécurité de la société. Et voilà, donc pour les détails, les voici, hein, sécurité égale répression Non, mais pouvoir se soigner, travailler, se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer, se cultiver dans un environnement sain, c'est ça notre sécurité. Merci. Nous avons une à l'activité. La une moyenne donc ouverte à tous les premiers samedis du mois à 11h euh, une fois devant le, la mairie et une fois euh, dans un autre quartier d'Auxerre. donc la, le premier samedi de décembre ce sera à 11h devant Intermarché donc à Saint-Siméon. Donc voilà, tout le monde est bienvenu, c'est pour euh, échanger, discuter euh, sur la vie au euh, et on va dire un peu plus large euh, au niveau du, de, de tout le coin. Voilà. Merci. Hey hey les gens, merci. Là Je termine me par un dernier message, c'est celui de Sidoné. Sidonie, qui est sans doute la plus jeune manifestante aujourd'hui, qui est là-bas, qui a 6 ans, Sidonie Arc-en-Ciel, elle aime bien se faire appeler comme ça, qui euh, m'a donné des fleurs en disant que contre ceux qui veulent faire la dictature, eh ben elle, elle offrait des fleurs. Voilà. Ouais. Allez. pas mais par contre, cette mobilisation, pour vous dire la vérité, on n'espérait pas. Soit aussi l'endroit, ça fait chaud au cœur. On vous dit à tous, à très bientôt pour d'autres luttes. Et si vous voulez continuer de suivre nos actions, nous sommes l'Assemblée populaire de Serre. Nous avons un site web et une page Facebook. Nous continuons les assemblées populaires en vision pendant toute la période du confinement le mercredi soir, comme d'habitude, si ça vous intéresse. Merci encore. Yeah Bienvenue, continuons le combat